Dans cet exercice, il s'agit de placer le curseur entre pomme et poire, donc ici même, et ajouter le mot « et » entre les deux. Donc pour le placer, nous cliquons une fois entre les deux mots, et nous voyons la barre clignotante, on fait un espace afin de placer le « et » et voilà.